Alors bonjour, euh, bienvenue euh, sur la chaîne. Euh, enfin, j'ai trouvé euh, la personne que je cherchais. Alors, euh, vous avez sans doute entendu parler de Monsieur Tami Kabbage, euh, qui est extrêmement euh, populaire, euh, notamment euh, sur, le, sur le web. Euh, donc, euh, alors, Arnaque ou Bon Plan, des formations de M. Tami, Tami Kabbage. Euh, ça, ben, on, on va vous le décortiquer tout de suite, puisque nous avons... Enfin, un étudiant de la fameuse TKL qui est avec nous, là, présentement. Donc, je vous présente Sébastien, qui nous a fait l'honneur de, de nous accorder cette interview exclusive, j'insiste bien. Donc, euh, Sébastien, donc, déjà, alors explique-nous, qu'est-ce que, euh, qu qui a fait que tu, tu, tu... Alors déjà, comment tu es tombé sur ta micavage, euh, comment tu l'as connu, et puis surtout, euh, qu'est-ce que ça vaut Puisque toi tu as essayé sa formation, qu'est-ce qu'elle vaut ça, cette formation Est-ce que ça t'a vraiment apporté euh, tout ce tout ce, ce à quoi tu t'attendais Ou euh, voilà, alors euh, parce que les gens ont besoin d'être éclairés, c'est vrai que en ce moment bon j'essaie de, de faire court, hein, mais on traverse une crise euh, sans précédent au niveau de de, de de la retraite. Tout le monde est en est en inquiétude par rapport à euh, ces vieux jours, à savoir est-ce qu'on va pouvoir payer son loyer, etc. Et donc, euh, tout le monde cherche des alternatives. Et effectivement, si on s'ouvre un petit peu, si on va chercher les bonnes informations, on peut trouver euh, des formations de qualité, de, de, vraiment de très bonne qualité, et des gens donc, qui ont suivi ces formations-là. Donc voilà, Sébastien va nous expliquer un petit peu. Donc Sébastien, voilà, parle-nous un petit peu de Tamikabaj, euh, tu l'as rencontré euh... Alors, comment ça s'est passé Voilà, alors, euh, tout d'abord, quand j'ai terminé mon MBA, il y a à peu près 20 ans de cela, eh bien, j'ai toujours eu cette, euh, cette passion, cette envie d'intégrer les marchés financiers, mais à l'époque, Internet n'existait pas mmh. du tout. Ça. On n'avait pas la possibilité, euh, comme les traders professionnels, d'accéder à ce monde qui est quand même assez fermé. Mmh. Donc, il fallait se déplacer physiquement sur les, les places boursières, ce qui n'était pas possible à mon époque, puisque juste après mon MBA je suis rentré vivre à la Martinique. Mais c'est quand même un, un, un domaine qui m'a qui, qui toujours plu. Et un jour, en faisant certaines recherches sur YouTube, sur Google, je suis tombé sur une de ces vidéos. et Je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Euh, ben, j'ai voulu en, en, en, en savoir plus et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder plusieurs vidéos sur YouTube. Et, et j'ai décidé donc de passer à l'action en, en achetant une de ces formations qui s'appelle la TKL Trader. Alors, euh, au départ, je me suis dit, j'ai fait l'erreur comme beaucoup de personnes font malheureusement, de se dire, ben, je vais acheter un bouquin, un, deux, trois bouquins, euh, et, puis, et puis je vais me mettre au trading. Alors, au départ, on a ce qu'on appelle la chance du débutant, ça peut très bien arriver. Et puis après, jusqu'au jour où je me suis pris une grosse baffe, et euh, j'ai quand même, je ne dis pas que j'ai perdu l'intégralité, mais tout ce que j'avais gagné, eh bien, je l'ai reperdu. Tout ça à cause de ce qu'on appelle l'ego du trader. Parce qu'à partir du moment où on commence à gagner, on se dit, c'est bon, euh, je suis invincible, euh, y a, là, le, le, le marché ne peut rien contre moi, quoi qu'il arrive, j'ai raison. Vous voyez, ça c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Quand on fait du trading il faut se former impérativement et à partir du moment où j'ai pris cette décision d'acheter cette formation en ligne qui s'appelle la TK Trader, à ce moment-là, ça a totalement changé mon angle d'approche et ma vision du trading. Parce qu'en en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. La plupart des, des gens y confondent le trading et la bourse. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Le trading... C'est de la spéculation, c'est du court terme. On va chercher de la performance. Il y a plusieurs styles de trading. Il y a ce qu'on appelle le swing trading, c'est-à-dire qu'on va sur des positions allant de 2 mois jusqu'à... Euh, de, de, plutôt de, de deux 3 jours jusqu'à plusieurs semaines. Ensuite, il y a le day trading. On prend une position la journée et on la referme au sein de cette même journée. Donc là, on, va, on essaie d'aller toucher des performances en allant sur des actions individuelles. Ensuite, il y, a le, il y a le scalping où là, on va prendre plusieurs petites positions. On va les, on va les refermer peut-être une minute, deux minutes après. On va faire ce qu'on appelle plusieurs allers-retours dans la journée. Mais le danger de cela, de faire du, du scalping, c'est que euh, le courtier, chaque fois, il va prendre sa commission au passage. Mmh, ouais, ouais. Donc, si vous n'avez pas une excellente performance, quand on va retirer vos commissions, ben, il ne va pas vous rester grand-chose. D'ailleurs, une étude de l'AMF l'a prouvé que 95% des traders perdent justement à cause de ces frais énormes que, que, que, que, que prennent tous ces courtiers. C'est ouais. voilà, pour ça que le, le, le plus facile pour quelqu'un qui n'a pas, pas une énorme expérience en trading, il vaut mieux qu'il aille sur le long terme. Puisque le long terme... Pour moi, c'est de l'investissement en bourse. La bourse, c'est totalement différent. C'est de l'investissement où on va prendre ce qu'on appelle des ETF, des Exchange Traded Funds, où on va construire des portefeuilles diversifiés et dilués qui vont alter, altérer ces risques de crack. S'il y a un potentiel, s'il y a un crack, mettons, au niveau des actions, eh bien, qu'est-ce qu'elles font Les obligations, elles, elles montent. S'il y a un crack au niveau des obligations... Les actions, elles ont tendance à monter. Par exemple, l'or, ce sont deux actifs totalement euh, non corrélés. ce qu'on appelle une corrélation négative. Quand l'or monte, les actions baissent. Quand les actions montent, l'or baisse. voyez mmh. oui. et, et, et donc, tout ça, ce sont, ce sont des choses à savoir. Il faut quand même avoir certaines connaissances minimum euh, en bourse, dans la mesure ou si vous n'avez pas au départ quelques connaissances de base sur l'analyse technique et graphique, eh bien vous n'allez pas pouvoir avoir, vous allez pas pouvoir avoir une performance honorable qui serait de 10% par an. Parce que l'objectif, c'est d'acheter sur un point bas et de revendre sur un point haut. Et pour ça, il faut pouvoir entrer au bon moment, sur les bons portefeuilles, sur les bons actifs. Et euh, euh, ben oui, avec une connaissance de l'analyse technique et graphique ça. et donc Tami Kabbaj nous apprend tout cela à travers l'ATKL Trader donc c'est quand même euh, ça m'a à l'issue de cette formation ça m'a énormément servi et là ça a complètement changé mon euh, approche des règles, la vision hein, du trading bien totalement. Sûr, bien sûr, voilà donc euh, oui je recommande vraiment fortement cette forme, la formation de, de Tami Kabbaj euh, sur euh, la TKL Trader et après donc, il a lancé d'autres formations, ce qu'on appelle sur la, la, la liberté financière, T TKL LFA, liberté financière absolue, où là il n'y a pas que le trading, mais il y a également la bourse, il y a également l'immobilier, oui, la réussite oui, oui, personnelle. Tout ça c'est tout en un. C est, c est, c est un mmh. Il a voulu faire un, un, une formation générale oui, en dehors de l'ATKL Trading même, mmh. pour justement euh, ouvrir euh, l'esprit des, des, des personnes qui, qui souhaitent euh, un jour atteindre la liberté financière. D'accord. Voilà. D'accord. Donc j'ai entendu aussi qu'il a, il a sorti un livre. Tout à fait. Agir. Agir. Agir. Tout à fait. Qui cartonne Alors, apparemment. Qui cartonne, ouais. je l'ai moi-même téléchargé. C'est vraiment pour 7 euros, vraiment ça. 7 euros. Ça vaut vraiment oh, ça va, hein, ça, 7 6. euros. Euh, ça va. Ça non, va pas mais c'est Moi, je l'ai téléchargé. C'est un bonheur, C'est ce ah, ouais. un bonheur. Moi, bon, vraiment, je vous le recommande, sincèrement. Alors, agir, qu'est-ce que ça veut dire A comme apprendre. G mm -hmm. comme gagner, gagner plus, gagner un max. I comme investir, parce qu'une fois qu'on a gagné, c'est bien. Mais après, il faut bien investir. Bien. Pourquoi Parce que en investissant dans des actifs, vous allez pouvoir récolter ce qu'on appelle des revenus passifs tout au long de votre vie. Et R comme se réaliser, euh, R comme, j'allais dire, retraite, justement, parce qu'il faut, il faut, euh, faut prévoir euh, sa retraite. On sait qu'on n'en aura pas, hein. ça va être compliqué d'avoir une retraite. Euh, donc, c'est pour ça que, il faut, moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous gagnez, euh, quel que soit votre domaine, que ce soit à travers euh, l'immobilier, la bourse, le trading, que ce soit à travers euh, le, le, le, le MLM mmh. ou alors l'affiliation, un conseil, investissez le plus tôt possible. Investissez le plus tôt possible euh, pour que ce soit à travers des, des, euh, la bourse long terme, parce que c'est 10% par an, investissez, que ce soit à travers euh, les startups que ce soit à travers l'immobilier parce que c'est ça qui après va vous, euh, va vous ramener des revenus passifs, j'allais dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'il qu qu voit le, ce, ce principe de la liberté financière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup, on, il, il cite l'exemple de beaucoup d'acteurs d'Hollywood, qui avaient plein, plein, plein, plein, plein d'argent. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas ce, ce qu'il explique, ce, ce mindset d'investisseur. Ils ont tout cramé et au lieu d'investir leur gain, enfin du moins une partie de leur gain, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, dépensé dans des yachts, dans des soirées arrosées et puis après, il reste plus rien. Ben non, c'est ça. Et le principe de la liberté financière est basé pour lui. Et je, je signe, vraiment, je suis tellement d'accord avec lui. D'abord, au départ. L'investissement. L'investissement. Épargner, investir, capitaliser. Épargner, capitaliser, investir. Épargner, capitaliser, investir. Dès que vous pouvez, faites-le. Bon, écoute. Ben faites le... Voilà. Ça et réalisez-vous. C'est ça. Et après, le ça. R comme réaliser. Se ça. réaliser. C'est ça. Voilà. Rêver, se réaliser. Ce que, euh, ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, c'est très inspirant. C'est vrai que... Euh, bon. Et qui... tous ces étudiants sont dans sont dans le processus et eh bien donc je fais partie. Voilà. Bah, bah, écoute, bien félicitations. Sûr, euh, bien sûr. En plus, tu as rencontré euh, Tamika Baj. Tu oui, je l'ai rencontré en personne à Dubaï. Eh, ben, J'ai eu la chance ben, ben, ben, de, de le voir. C est c est je suis allé dans ben, un, de ses C'est super. Euh, super. Ouais, euh, oui, je, vous mettrai, euh, je vous mettrai, euh, je vous mettrai un petit extrait de l'interview voilà. justement de Sébastien avec euh, Tamika Baj. Ouais. Pour que vous puissiez vous rendre compte hein, que ce ne sont pas des cracks. Hein, C'est la stricte vérité. Euh, voilà, que vous puissiez vous rendre compte. Euh, euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que euh, tu, tu as pu, euh, comment dire, euh, te servir de toutes ces connaissances Enfin, comment tu, tu, tu as fait pour te servir de ces connaissances euh, et, et, et les appliquer Est-ce que tu as pu appliquer tout cela Est-ce que tu as tout gardé, euh, entre guillemets, pour toi que, co Comment ça se passe une fois qu'on a toutes ces connaissances et qu'on est formé Parce qu'on revient toujours sur cette même notion de d'investir, mais d'investir aussi en soi, puisque euh, c'est ce qui s'est passé hein, pour Sébastien, il a investi en lui, hein, il a investi bien sûr pour, pour cette formation, mais du coup il a investi en lui pour se grandir, avoir euh, davantage de connaissances et d'informations, pour, pour pouvoir après ben, développer, euh, ce, ce, ce qu'il a appris, et puis euh, ben, grandir davantage, mm -hmm. et puis euh, ben, voilà, et gagner plus d'argent, avoir de plus en plus de revenus. Moi, je, je, je dirais que le, le savoir, c'est le pouvoir. C'est ça. Et Warren Buffett le dit lui-même, il dit, il dit que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans une vie, c'est d'investir en soi-même. C'est ça. D'ailleurs, même, même, euh, même Bill, Gates, Bill Gates consacre une semaine par mois dans son emploi du temps qu'à se former, que ce soit à travers des books, des livres, du, du, du, du vidéo-streaming, séminaires. séminaire. Euh, et pourtant, on sait qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et, et même tous les plus grands dirigeants de ce monde lisent 60 livres par semaine, ah, alors que euh, la majorité de la population ne lit pas un livre par an. Mm -hmm. Avant, je me souviens, je, je, en fait, de, depuis que j'ai rencontré Tamika depuis que je connais la TKL, je ne dis pas que je dévore les livres, non, ce n'est pas vrai. Mais je passe de zéro, j si j avant la TKL, j'ai dû lire deux, trois livres dans ma vie, pas plus, je n'aimais pas du tout la lecture. Mais maintenant, allez, je lis, je, suis, je, je dois lire un livre par mois à peu mmh, près, mmh. c'est déjà vrai. beaucoup plus, ah bah oui. que ce soit sur le... Euh, que ce soit. D'ailleurs, je, je vous recommande son livre qui s'appelle L'Art du Trading et Psychologie des Grands Traders mmh. aux éditions Herold. Je vous mettrai le, en description. Oui, tout hein, tout hein. ne pas. Ah oui, oui. Et ça, bon, j'ai commencé par lire ses bouquins, euh, mais après, si vous voulez approfondir à fond, un bouquin ne suffit pas. Il faut vraiment euh, suivre ses formations en streaming, quitte à regarder plusieurs fois les vidéo. C'est ça. C'est ça. Et, voilà, et donc moi c'est la clé, il faut, il faut se former en permanence, Parfait. en permanence, Parfait. en permanence. C'est pas parce qu'on a fini ses études, « Ouais, chouette, oh, c'est ouais. cool, c'est bien, top, mm -hmm. je connais, je suis parti. » Non, c'est non. Mm -hmm. Même si, je, je prends mon cas, même si j'ai fait un MBA, mais je continue à apprendre tous les bien jours. Bien sûr. Donc tous vous jours. Voyez, euh, donc, euh, voyez, comme quoi, quand je vous dis qu'il faut vous former, et que c'est important de se former, fait. Euh, en fait, on n'arrive jamais au bout. Mm -hmm. euh, toute notre vie, euh, on, on, il, faut, il faut absolument qu'on se forme si on veut pouvoir grandir, et évoluer, et avoir de plus en plus d'opportunités, et surtout de, de plus en plus de moyens de, de, de, de s'affirmer. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est toujours, euh, bon, c'est vrai que c'est le, le, le fil un petit peu hein, de... Euh, que, que je tiens hein, sur sur les vidéos, c'est ça, cet cet aspect de, de formation. Euh, investissez en vous, croyez en vous. Euh, voilà, Sébastien en est la preuve. Hein, euh, vraiment, je, je je suis très content qu'il nous fasse euh, il nous fasse part de, de son témoignage. Euh, en tout cas, je je te remercie hein, Sébastien de nous avoir accordé euh, cette interview. Vraiment, c'est super Avec plaisir. sympa. Et puis ben je vous souhaite une excellente continuation. Alors n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, euh, ma, ma devise hein, restez vigilant. Euh, prenez soin de vous, faites attention. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce bleu. C'est toujours un moyen d'être mieux reconnu, entre guillemets, par l'algorithme de YouTube et d'être plus visible hein, sur, sur, ben, sur les écrans. Quoi, hein. Donc, euh, partagez, n'hésitez pas à partager. Et puis, surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer hein, des, des prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Merci, au revoir. Bye bye.